Bonjour à tous, nous sommes le 3 janvier 2021, on débute l'année euh, demain sur les marchés boursiers, euh, on va voir ce qui va arriver, est-ce qu'on va connaître un euphorie, euh, départ euphorique de janvier, en tout cas il y a une chose qui est sûre, c'est que cette semaine, on a une semaine très très chargée, parce que le 6 janvier, ça se trouve être la... la ben, l'approbation de Joe Biden, à savoir si on accepte euh, les euh, grands électeurs, euh, le verdict. Et euh, déjà, on se trouve à voir euh, Ted Cruz qui, euh, avec dix autres euh, sénateurs républicains, refuse euh, d'accepter le résultat de l'élection. Euh, C'est pas assez pour faire bouger qui que ce soit, mais il y a Mike Pence, j'ai essayé de fouiller l'information, je l'ai vu rapidement, mais... Je, je la trouve pas, que lui voudrait aussi euh, combattre, résister. On va voir, parce que dans le fond, euh, euh, tout ce que ça va faire cette semaine, euh, probablement les marchés vont être euh, assez volatiles, je pense en tout cas. Euh, mais on ne sait jamais, dans le fond, la Fed vient injecter euh, le montant, la Fed est accompagnée du trésor. Euh, d'injecter le fameux montant qu'on attendait le 2000 par euh, citoyen aux États-Unis avec un paquet d'autres programmes, là. donc euh, on va passer l'hiver avec ce, ce montant-là, c'est Trump qui a demandé ça euh, parce que dans le fond on avait accepté avec euh, 600 mais Trump a bonifié à 2000 et on a l'accepté facilement. De toute façon aux États-Unis c'est pas difficile de contrôler euh, l'argent et on peut imprimer rapidement l'argent qu'on veut et on n'a pas de compte à rendre à personne sur la planète et on y de la, les, de la planète de dollars. Euh, ce que ça commence à créer, déjà, ben, c'est que la baisse de l'or américain est évidente. Vous le savez, vous le constatez, vous l'avez vu dans ma dernière, mes deux dernières vidéos, mais surtout la dernière. Euh, et sur euh, le, au niveau des. Euh, euh, des actifs hein, bien, il y a beaucoup de pays qui commencent à se départir des bons de la dette du trésor de, de la dette américaine euh, bons du trésor là, commencent à se départir de cette dette là parce que euh, ils savent très très bien que euh, le dollar américain devient de plus en plus précaire et sa situation peut se prolonger. Donc cette semaine avec ce qui va arriver au niveau de la contestation, ça va être à suivre parce que euh, là on a 11 sénateurs républicains en ce moment mais Peut-être que d'autres ne se sont pas encore manifestés et c'est Mike Pence qui se trouve avoir la décision, voir s'il accepte le résultat de l'élection. Donc, ça peut être la continuité que Mike Pence dise « oui, tout est beau ». Ça me surprendrait. Ou, ou euh, que Mike Pence, euh, justement, conteste lui aussi, parce que c'est lui qui a le, le, le, le, le veto final. Euh, c'est comme ça que la politique américaine fonctionne, je le savais pas. Que c'est le vice-président, dans le fond, qui prend la décision pour... Euh, accepter ou refuser euh, ce qui est le, le, le résultat. Et on sait très très bien que le résultat a été euh, truqué dans plusieurs états, donc euh, ce n'est pas moi qui le dis, là, ça vient pas de moi. YouTube, euh, ne me censurez pas s'il vous plaît, ce n'est pas de moi, j'ai vu ça dans, sur plusieurs sites et plusieurs informations. En tout cas, on prétend, je vais dire ça comme ça, ça va passer plus, <rire> on prétend que dans plusieurs états que le résultat a été truqué. OK, on se comprend <rire> euh, donc, euh, je voudrais tout simplement, avant de passer euh, à une nouvelle section que je vais faire sur quelques vidéos, euh, l'analyse des, des livres, des livres que j'ai lus euh, sur euh, les marchés boursiers, sur l'économie, sur l'analyse technique, euh, analyse fondamentale un peu aussi. Euh, donc, je vais vous vous préparez ça, vous, vous présentez une petite préparation euh, euh, de temps en temps cette année en 2021, une petite section, et je veux commencer par un livre que, que j'ai euh, lu, euh, euh, le premier livre que j'ai acheté sur la bourse, et je vous conterai un petit peu mon histoire. Avant toute chose, je viens d'en lire un autre livre, qui se trouve être le, un livre qui a été écrit par Grégory Menarino, qui se trouve être un, un trader, euh, qui se nomme lui-même le trader de... Le Robin Wood de Wall Street, euh, ce qu'il fait, c'est un trader, euh, des traders, euh, où il peut être trader garder quelques jours, euh, mais un, un résultat, un taux de réussite de 90%. Et il publie, il publie lui-même sur ses sites, euh, euh, il gagne vraiment euh, presque tout le temps. Mais tout simplement, il suit des, euh, des techniques simples et il y a pas d'émotion. Donc, il achète euh, lorsqu'il faut acheter et il vend avec un profit, point. Euh, souvent il se trompe, comme il écrit dans son livre, c'est normal. Il faut intégrer cette partie-là, qu'on peut se tromper, et on va se tromper lorsqu'on achète ou on vend. Mais il faut être assez rapide pour, lorsqu'on s'est trompé, couper nos pertes, tout de suite, et passer à d'autres choses. Et le problème, lorsqu'on se trompe, ou on commence à, à, à raisonner là-dessus, c'est qu'on garde l'action et on rachète à la baisse encore. Pour, on se dit, le coût de mon action va diminuer, mais chose à ne pas faire. Lorsqu'on a perdu, on a perdu, point. On oublie tout, on met, on vend cette action-là, et on continue avec d'autres actions. En tout cas, tout ça pour dire que Grégori, Grégory Menarino, lui-même, vient d'écrire son livre... Excellent livre, pas trop long, 70 pages. Vous le trouvez sur son site, euh, traderchise.net. Euh, je vais poster de toute façon euh, le, le, le site et euh, le, le, le, lui-même poste sur... Euh, YouTube. Ses vidéos sont peut-être une fois, même deux fois par jour. Euh, Grégory Menarino. Quelque chose qu'il faut écouter, c'est en anglais, mais euh, avec Google Traduce pour vous pouvez aller sur son site. Là, ça se trouve être mon ami Fabrice euh, sur du site Bourse, euh, Business Bourse, euh, qui l'a posté. Donc, euh, je vais poster l'intégrale de ça euh, sur mon, euh, mon site euh, boursetechnique.com. Donc, euh, pour vous dire rapidement ce que euh, parce que dans le fond, son livre euh, qui parle d'achat euh, d'action, achat et de vente d'action, euh, même il parle des options, tout ça, euh, c'est pas là-dessus que je voudrais focusser au niveau de, de Grégory Menarino, c'est plus son idéologie, vous parle, euh, vous dire ce qu'il pense à propos de la situation actuelle, et ça fait longtemps qu'il en parle, euh, tout simplement ce qu'il dit, lui, que, euh, que la situation actuelle est créée de toutes pièce par la Banque fédérale américaine. La Banque fédérale américaine contrôle la planète. Euh, tout ça a commencé avec les accords de Bretton Woods, comme je vous ai souvent parlé, mais lui, ce qui prétend, euh, que tout est calculé. Dans le fond, euh, ce qui est arrivé avec la crise du coronavirus, le grand prétexte, euh, avant même cette situation-là, l'argent était injecté en fou dans le système et l'économie euh, commençait à mourir. Aujourd'hui, l'économie est complètement morte. Pourtant, euh, les marchés boursiers continuent à monter. Euh, bon, on va lire un peu ce qu'il dit, et mais je vous encourage à aller euh, euh, voir euh, le, le, le, les vidéos de Grégory Menarino euh, pour apprendre et aussi euh, pour comprendre le système financier et en, en plus, euh, aller sur son site, euh, beaucoup de ressources. Donc, non, sérieusement, on vous distribue des mètres euh, et nous sommes témoins d'une situation économique qui n'a plus de bon sens, de sens. Et combien d'entre vous comprenez que cependant, ce temps-là, le marché boursier atteint des nouveaux sommets historiques presque tous les matins? Mais enfin, ceux qui me suivent régulièrement savent très bien que plus l'économie plonge à un rythme toujours plus rapide, et eh bien plus le marché grimpe. Le marché boursier ne sait pas qu'il est mort. C'est un marché zombie, ce n'est pas euh, uniquement en raison de l'interventionniste de la Fed, ce sont également les rôles des banques, car elles, euh, ce, euh, euh, elles, ce sont elles qui dirigent le pays. Tout ce que je peux vous dire, c'est que tout scénario n'arrive pas par hasard, tout a été réfléchi, planifié, c'est lui qui le dit. Et ce n'est pas Trump, ce ne sont pas les banques. Elles ont orienté l'économie comme le peuple à prendre telle ou telle direction. Regardez la chute du dollar, comme je vous ai parlé souvent. Euh, tout cet argent gratuit qui ne repose sur rien et qui stimule les marchés constamment. Il s'agit d'un énorme, énorme transfert de richesse. Et vous, vous le savez, quand vous vous rendez compte à quel point les médias traditionnelle, tout comme les chaînes financières, jouent à ce jeu-là. C'est monstrueux que les mensonges euh, sur ces chaînes-là soient donnés du soir au matin. En tout cas, tout ça pour dire, euh, il dit, on nous ment constamment, euh, le reste du monde euh, euh, profite nullement de cette... Nouvelle, euh, euh, ces nouveaux paradigmes où les riches deviennent encore plus riches, 25, 27%, c'est pas lui qui le dit, euh, des milliards des milliardaires après la bourse, euh, ont aug... euh, pas 27%, euh, les milliardaires ont augmenté leur fortune de 27% depuis le le creux de mars. Et on nous prépare, c'est lui qui le dit, mais vous le savez vous-même, euh, avec le grand reset, un nouvel ordre mondial, un effondrement économique comme vous en avez jamais vu, pour pouvoir, et là vous continuerez le texte qui va être sur mon site, euh, nouveau, un nouvel ordre mondial pour nous, pro nous proposer euh, leur nouvel ordre mondial, selon Klaus Schwab, dans son dernier livre, COVID, le grand reset que vous n'aurez plus de possession, euh, que vous allez être des transhumains, euh, que vous allez avoir probablement un chèque qui va venir du, de la part du gouvernement avec leur propre crypto-devise. En passant, le, le Bitcoin est rendu à 34 000 euh, 33-34 000 c'est à suivre. Comme je vous dis, j'embarque n'embarque pas dans le Bitcoin, mais cependant, euh, félicitations à ceux qui sont embarqués, je dois le dire. Euh, mais moi, je n'embarque pas dans le Bitcoin, mais euh, c'est quand même un gain énorme. Et la raison pour laquelle le Bitcoin est rendu aussi haut, c'est tout simplement parce que euh, plusieurs perdent confiance dans la devise américaine qui est en surabondance sur la planète. Et euh, Gregory Menarino dit que c'est une question de contrôle. Et... Dans le fond, on se trouve à être dans une japonisation de euh, de l'économie, euh, non pas l'économie américaine, l'économie mondiale. Les enjeux sont mondiaux aujourd'hui. Euh, donc, euh, ce qui va arriver euh, 2021, 2022, le masque qu'on nous met dans la figure, c'est pour qu'on puisse euh, arrêter de parler, tout simplement. Le masque n'est pas efficace contre la COVID. En tout cas peu importe, là, je ne vais pas embarquer là-dedans pour ne pas me faire couper euh, mes vidéos, mais vous comprendrez très bien qu'on est dans un, un système qui euh, euh, contribue à redonner euh, le système féodal moderne où les riches, les très très riches, ne feront pas de concessions. Les gouvernements ne feront pas de concessions, vont très bien vivre et la populace va lui, leur donner quelques miettes pour qu'ils puissent euh, s'arranger avec ça. Et c'est pour la raison pour laquelle, dans le fond, je respecte beaucoup euh, Gregory Menarino là-dessus parce que lui qui est un trader, euh, trader euh, qui réussit très très bien. Euh, ce qu'il fait tout simplement, il donne euh, euh, des positions d'achat et de vente et ce qu'il dit, euh, ce que vous faites, donner une petite contribution à des œuvres de charité. Très belle mentalité et ça. Me Plaît. Donc c'est pour ça que je voulais vous partager un peu euh, Grégory Menarino qui a un livre aussi euh, mais euh, surtout euh, sa mentalité et dans son livre, euh, il en parle à, il parle très très clairement de du fameux plan mondial. Et euh, 2021, il faut pas oublier qu'il y a encore le, le World Economic Forum qui s'en vient au mois de juin. Donc euh, c'est ça je vous encourage à regarder les vidéos de Grégory Menarino, bien entendu, en complément avec les miennes, parce que euh, je me trouve à être très présent, euh, euh, j'ai été très présent en 2020 et en 2021, euh, je ne vais pas changer ça, je vais être encore très très présent, et euh, vu qu'on va faire beaucoup beaucoup de de, de trade et... Euh, pour surfer sur la vague aussi du long terme, on va s'en parler beaucoup et j'espère que vous allez réussir euh, euh, en 2021. Donc, euh, euh, deuxième euh, chose que je voudrais vous parler, comme je vous ai dit tout à l'heure, euh, c'est le fameux livre Secret pour euh, gagner en bourse. Je vais vous le montrer euh, parce que regardez, lorsque je vous le montre comme ça, à cause de mon écran vert, euh, c'est pas très très clair. Je vais vous montrer la couverture tout simplement. Ça se trouve être un livre qui a été écrit par euh, Stan Weinstein, euh, Secret pour gagner à, à, en bourse à la hausse comme à la baisse. Et euh, je vais avoir le lien sur mon site parce que j'ai commencé à mettre, ben, je vais commencer à, à mettre des livres, vous euh, commenter des livres euh, euh, dans différentes vidéos et je vais vous les euh, mettre, c'est des livres que vous pouvez vous pro procurer sur Amazon tout simplement, et euh, le livre, euh, je veux dire, en cliquant via, via mon site, je vais avoir une petite commission, mais euh, libre à vous, là, je, je sais que je ne fais pas fortune avec ça, mais si vous voulez m'encourager, tout simplement, et vous êtes intéressé à acheter un livre, un des livres que je vais vous proposer, ou d'autres livres vous cliquez via mon site, ça me donne une petite commission mais c'est pas plus grave que ça si vous l'achetez ailleurs ai euh, euh, c'est ça <rire> je, je, je, je suis très indépendant, j'ai pas besoin besoin de ça. Là. Donc, euh, euh, tout simplement, euh, je vous encourage quand même à vous procurer ce livre-là et euh, je vais vous le décrire, euh, euh, c'est ce que je voudrais faire, vous le décrire un peu. Euh, c'est « secret pour gagner à la bourse ». Euh, ce qu'il dit, tout simplement, lui, euh, il parle que le marché est composé essentiel, essentiellement de quatre phases. Phase 1, c'est une phase euh, où l'action, un action, un actif, euh, peu importe quoi, euh, euh, s'en va euh, stable. Phase 2, c'est un début de retournement. Avant le début de retournement, ce qui dit, il faut avoir des quand même des de l'amplitude dans le prix. Et lorsqu'on a la cassure de ces, ce couloir-là, de cette longue tendance-là, pas tendance, mais un plateau après avoir descendu... Bien, euh, on reste, on peut rester longtemps, là, quelques semaines, quelques mois. Ensuite, on a un changement de tendance avec beaucoup, beaucoup de volume. Ça se trouve être la phase 2. Et là, on a un retour habituellement. Euh, ça là-dessus, c'est pas toujours vrai. On peut avoir un retour pas avoir de retour. Phase 2, c'est la phase de montée. Tout le long de la phase de montée, on va avoir, on va monter euh, pas directement, mais en pointe, euh, au bas, au bas, on peut tracer des tendances là-dessus. Euh, phase 3, ça se trouve être le sommet et euh, le sommet, on peut le, le, le, le trouver en analysant encore les graphiques avec des tendances, avec euh, les volumes euh, moyennes mobiles aussi et phase 4, c'est la phase de descente de descente, oui, puis ensuite le cycle reprend et, et c'est pas toujours des cycles réguliers de même amplitude aussi. Donc euh, ce qu'il utilise, lui, dans son livre euh, « Secret pour gagner à bourse » c'est euh, des euh, graphiques hebdomadaires avec une moyenne mobile 30 périodes. Euh, donc euh, ça se trouve à être tout simplement euh, et dans son livre aussi, par montre quelques graphiques avec une moyenne mobile euh, 50-200 qui est plus classique. Aujourd'hui euh, presque tout le monde utilise une moyenne mobile 50-200, mais lui, dans son livre, utilisait une moyenne mobile 30 périodes sur un graphique hebdomadaire avec euh, la force le, la, le RSI, force relative, euh, qui est très, très, très intéressant dans un, une analyse de graphique parce que le RSI, c'est un instrument absolument un oscillateur... Euh, absolument extraordinaire. On peut faire des tendances là-dessus et on peut prédire un peu le prix qui va aller. C'est un, un indicateur avancé pour savoir la direction du prix. Donc, le RSI, et il utilise bien entendu les volumes. Et dans le fond, dans tout ce livre-là, il donne plusieurs, plusieurs graphiques. Je vais essayer de mettre ça comme ça. C'est sûr que c'est n'est pas clair. Beaucoup, beaucoup de graphiques. Beaucoup de... de, de Regardez, ça c'est des graphiques là, quand on, à, à, lorsque c'est à la baisse. Ce qu'il fait essentiellement dans son livre, il analyse les quatre phases, euh, quand qu'il faut acheter. Euh, quand il faut suivre la tendance à la montée et quand qu'il faut euh, voir le, le sommet et prendre la, la décision de vendre, euh, c'est ce qu'il fait. Et c'est du long terme, comme je vous dis. Euh, L'autre chose que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il parle des fameux médias euh, d'information, CNBC, euh, ici on a les affaires, journal des affaires, tout ça, de pas regarder ça. Il dit absolument, euh, ne vous fiez pas euh, aux médias même stream parce que ils sont là uniquement pour vendre du papier et de créer des euh... Des, euh, des temps de d'incertitude. Lorsque ça, ça va pas bien, vous vous parlez que le stock, le, le, le marché boursier est en train de mourir. Euh, lorsque ça va bien, ils disent que c'est en euphorie, il faut acheter, acheter. Ils se trompent tout le temps. Et dans le livre, il en parle beaucoup, beaucoup de ça, euh, les erreurs des médias, et qu'il faut pas suivre les médias justement pour réussir à la bourse. Euh, donc, euh, très, très bon livre que je vous recommande fortement. C'est mon premier livre que j'ai acheté euh, après avoir perdu euh, euh, 15 000 dollars euh, à la bourse euh, lorsque je suis entré euh, en 2000 dans le sommet et mon 15 000 dollars s'est transformé en 620 dollars si je me souviens bien c'est tout ce que j'ai récupéré <rire> mais grande leçon et c'est après que je me suis instruit que j'ai acheté ce premier livre qui a été vraiment euh, une boîte de sauvetage pour comprendre les marchés boursiers et depuis 20 ans 21 ans maintenant je n'ai jamais lâché euh, et j'ai euh, je, je, je, ce livre m'a beaucoup beaucoup aidé sur le long terme euh, parce que dans le fond j'ai investi beaucoup euh, ben, ben c'est beaucoup quand même je suis pas un millionnaire là, mais j'ai quand même investi et pour pouvoir prendre ma retraite euh, rapidement donc c'est ça j'ai suivi les trucs tout simplement à long terme et il faut dire que on n'a pas toujours des positions gagnantes il faut pas se leurrer il y a souvent qu'on ça peut arriver qu'on certaines périodes on se trompe mais il faut pas paniquer on s'est trompé et ça fait partie du jeu aussi donc le livre de Stan Weinstein euh, secret pour gagner à bourse à la hausse et à la baisse parce que lui parle aussi de, euh, de jouer la baisse moi c'est c'est ce que j'ai jamais fait euh, donc, euh, mais c'est un très très bon livre. Je vais mettre le lien sur mon site et revenir euh, aussi à ce qui va se passer cette semaine, très très très important. Euh, selon ce qui peut arriver, ben là on peut avoir encore beaucoup beaucoup de turbulences sur les marchés. Mais c'est sûr qu'on vous revient euh, très très bientôt. On va suivre ça de près. Euh, euh, la, la, la, la proclamation de Bidon, Bidon, euh, Bidon Biden, excusez, Bidon. Euh, c'est un petit nom sympathique. Euh, euh, bidon. Euh, et euh, on va voir ce qui va arriver avec euh, M. Trump ou M. Bidon euh, qui va remporter l'élection. Peut-être que c'est M. Bidon, Biden, euh, mais euh, probablement euh, les marchés vont avoir de la turbulence et peut-être il va y avoir beaucoup de brasses camarades aux États-Unis parce que beaucoup n'accepteront pas le verdict, que ce soit dans un camp comme dans l'autre, et on peut avoir une sécession. On suit on suit ça très très près on se revoit très très bientôt